L'utilisation de supports visuels en situation de communication nécessite de faire des choix en fonction, notamment, du contexte de présentation, du public cible et du contenu abordé. Leur utilisation peut entraîner une série d'avantages et d'inconvénients. Au niveau des avantages de leur utilisation, notez, entre autres, les éléments suivants. Les supports visuels illustrent le propos en l'appuyant d'images, de textes, de vidéos, de liens hypertextes, de schémas, de tableaux, de cartes, etc. Leur utilisation offre des points de repère à la fois pour l'orateur et l'auditeur. Utilisés adéquatement et bien construits, les supports visuels peuvent dynamiser la présentation. En plus de capter l'attention auditive comme leur nom l'indique, ils captent l'attention visuelle de l'auditeur. Ainsi, Puisque plusieurs sens sont mis à contribution, l'attention du public est soutenue car stimulée de multiples façons. Finalement, si l'orateur est timide ou stressé, l'utilisation de supports visuels est un moyen astucieux pour décentrer l'attention de sa personne, ce qui peut réduire la pression ressentie et l'aider à se recentrer sur son propos. Au niveau des inconvénients de leur utilisation, notez, entre autres, les éléments suivants. En fonction du support visuel utilisé et des connaissances de l'orateur, une appropriation de son fonctionnement peut être nécessaire. Il convient de coordonner leur utilisation à la prise de parole. Utilisés à un moment inapproprié, ils en brisent le rythme et l'alourdissent. Une bonne utilisation des supports visuels implique du temps de préparation, puisque des efforts de synthèse, de mise en page et d'attention à la langue française sont nécessaires. Par exemple, un diaporama PowerPoint conçu à la dernière minute pourrait impliquer que les éléments qui y sont notés, car choisis rapidement, ne sont pas évocateurs pour l'orateur, ce qui pourrait semer la confusion chez lui et chez son public lors de la présentation. L'utilisation de supports visuels inappropriés parce que hors propos ou trop flamboyants peut détourner du contenu, donc de l'objectif de la prise de parole. Finalement, un support visuel contenant beaucoup de textes que l'orateur lit à son public peut devenir ennuyeux, puisqu'aucune valeur ajoutée n'est offerte par son propos. L'auditeur peut s'en désintéresser ou avoir l'impression de perdre son temps en se disant qu'il aurait pu en faire une lecture seule. Pour toutes ces raisons, un orateur avisé gardera en tête que les supports visuels, comme les images d'un livre, soutiennent le propos, l'illustrent, mais ne le remplacent pas.